Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter le nouveau tour de Michael Châtelain, Pick Me. Alors de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'un effet de carte où le spectateur est invité à choisir une carte. Le jeu est mélangé, librement le spectateur choisit une carte et pour la démonstration ici, le 6 de trèfle. Petite précision, le choix est libre pour le spectateur de prendre n'importe quelle autre carte. C'est très important de vous l'expliquer. Bien. Maintenant, le spectateur est invité à signer la carte. Donc, je une gommette. Et le spectateur fait sa signature, fait ce qu'il veut. Sur la gommette. Voilà. Je vous montre bien la carte. Le 6 de trèfle. Alors, le, le magicien n'est pas obligé de voir la carte. Ça, c'est une précision que je donnais à vous dire. Voilà. Une fois fait, la carte est introduise, introduite dans le jeu. Comme ceci, alors je vous montre bien, il n'y a pas d'arnaque. La carte est bien dans le jeu. D'accord, ça c'est important. On ferme le tout et on met les cartes dans l'étui. Pas d'arnaque. Voilà, on referme bien. Et pour compliquer le tout, je vais rajouter un élément, une autre gommette. Que le spectateur aussi signe. Pour authentifier celle-ci, la gommette est apposée cette fois-ci sur le haut du paquet afin de bloquer l'ouverture de la languette, maintenant vous pouvez constater que le jeu est scellé, D'accord maintenant je vais vous poser une simple question, combien vous me laissez de temps pour retrouver votre carte Une, deux, trois. 4 minutes, écoutez, on va faire plus simple, je vais vous, donner, je vais vous dire, je pense qu'il me faut ouais, 2 secondes pour sortir votre carte, le 6 de trèfle marqué. Ça vous a plu Mais c'est pas fini Regardez, parce que maintenant, si on regarde, l'étui est toujours scellé, toujours la languette fermée, et si on ouvre et eh bien vous allez constater voilà vous allez constater par vous même que aucune ambiguïté c'est bien le 6 de trèfle qui était dans le jeu le jeu bien sûr peut donner donné à voilà j'espère que cet effet vous a plu je vous invite vivement à vous abonner à liker, à commenter, ça me fera très plaisir. Et de regarder mes 225 vidéos actuelles que j'ai sur ma chaîne, qui a des effets très intéressants. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, travaillez bien. Allez, ciao les amis.